Donc là c'est des pommiers que j'avais achetés, donc bon, suivant le choix de, du pépiniéris, il y avait des hautes tiges euh, en jeune à Et donc j'ai planté trois pommiers en jeune à et Donc et le technicien du CRG qui m'a dit euh, que, ça marchait, que ça marchait pas en haute tiges du jeune à C'est plus fait pour de la basse tige. Donc et, on a décidé de les couper et de les regreffer. Voilà. Surgreffé. Surgreffé plutôt, ouais. exactement. Ouais. Ah. Donc là on a mis, il a mis de la, de la, luc, de la luche, plutôt. Un de luche. Et là c'est bien reparti Ah ouais là c'est bien reparti. Hein. Ouais. Ouais. Là on voit qu'il y a le... ah, Celui-là, il n'est pas bon. Est ah, ça, c est... C est porté dessous. ah ouais non mais c'est pas un c'est ouais. pas un greffon. Ouais. C'est le pommier qui... Ouais. qui rejette. Qui rejette. Et le bambou là C'est le bambou c'est pour attacher le surgreffage. La greffe, quand elle va pousser, il faut l'attacher, parce que sinon elle va casser. Ouais. J'aurais pensé aussi pour éviter que les oiseaux se perchent. Oui aussi, oui ouais, aussi. Ouais, ouais, d'accord. d'accord. Donc là, qu que, Hubert, qu'est-ce que tu t'apprêtes qu à faire là qu -ce, Quel défaut tu as sur cet arbre bah, sur, de, sur cet arbre-là, il y a les gourmands qui poussent. Alors. Donc c'est ça vient du, du, de l'entre-deux greffes, donc ça va les éliminer, donc il faut les enlever. C'est une chose à faire, à passer tous les ans, à à... ouais bon, même avant, hein, parce que là il était 40 ans. Donc, voilà. Quand c'est vert comme ça, ça s'arrache à la main. Hein. Ouais. Ah.